Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet complètement différent de ce que je fais sur la chaîne. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment énormément et qui se passe actuellement en plus, hein, en 2021. Euh, c'est la possibilité de participer au premier vol commercial spatial pour se balader autour de la Lune. Donc avec donc Elon Musk et les fusées SpaceX. Et c'est un, un concours, si on peut dire, qui a été lancé avec Yusaka Maezawa, donc alias MZ, euh, c'est un, un japonais milliardaire, entrepreneur, ce genre de choses. Et donc, si jamais vous n'aviez pas suivi, il euh, y a quelques semaines, il y a peut-être même une semaine en arrière, euh, on pouvait faire un dossier d'inscription personnel pour euh, bah, s'inscrire, pour être voilà, potentiellement retenu. Euh, ce à quoi j'ai évidemment fait parce que je n'en ai pas parlé sur la chaîne actuellement mais euh, j'adore tout ce qui touche à l'espace tout ce qui est tenant à ça euh, les satellites, les, les galaxies et vraiment c'est une passion depuis très longtemps euh, et là il y a cette possibilité oui, cette vraie possibilité de, de réaliser un rêve de gosse de peut-être aller, aller dans l'espace donc bon, euh, on ne va pas se mentir qu'il y a 8 places pour 500 000 500 millions de candidatures, non 500 000 candidatures je crois et peut-être ou peut-être un peu plus, on est peut-être plus proche du million euh, donc voilà les pré-enregistrements c'était jusqu'au 14 mars euh, donc on est le 16 actuellement quand je tourne la vidéo donc euh, voilà c'est fini et actuellement il y a les, euh, les, les les inscriptions pour la suite où en fait euh, ce que MZ et Elon Musk ont demandé à tous les participants, c'est qu'en fait, ils nous envoyé un lien avec, voilà, une partie, une fiche à, à re-remplir en plus, et avec quelques questions euh, à l'intérieur pour, justement, euh, voir un petit peu notre, euh, notre niveau de motivation, euh, si l'on peut dire. Je, bon, je vais vous placer les, les questions là, donc deux questions très simples. Euh, une, euh, donc, ils nous expliquent, voilà, que c'est une opportunité incroyable euh, d'être le, le possible futur passager, et ils veulent savoir un petit peu, euh, voilà, notre... Euh, quel est notre projet de vie Un projet créatif Qu'est-ce qu qu'on pourrait apporter euh, à la mission Et, euh, et ensuite, euh, voilà, un petit peu les, les interactions avec les autres passagers euh, de l'équipe. Bon, je résume rapido, ça, parce que je l'ai re-rempli actuellement. Je vous mettrai également, si vous voulez, peut-être en description ce, ce que j'ai répondu à ces questions-là, qui pourraient peut-être vous intéresser. Euh, et puis, évidemment, euh, dans, dans tout ce... Tout ce, ce système-là, on a un hashtag Dear Moon crew Donc, ce sera à la fin de la vidéo, enfin dans la description et sur la vidéo. Euh, bah, J'espère que voilà d'autres personnes qui ont participé comme moi, en France, en Europe, aux États-Unis, euh, en Afrique, en Asie, enfin partout sur la planète, c'était vraiment un, un concours euh, ouvert à tous. Donc, malheureusement, si vous avez, si vous, vous regardez cette vidéo-là et que vous êtes intéressé, bah, désolé de la faire un peu tard. Mais euh, ça m'a pris là et franchement c'est carrément motivant. Euh, je, je pense qu'on a plus de chances personnellement de gagner à ce concours, à cette sélection, que de gagner à l'euro million ou au Loto. Mais c'est vrai que la, la possibilité même d'aller dans l'espace, de réaliser un rêve comme ça, d'aller dans l'espace, en tout cas moi c'est mon rêve depuis toujours, euh, c'est vraiment... Euh, ce serait vraiment fantastique. Donc euh, je vous tiendrai au courant, de euh, toute manière... Euh, pas trop d'illusions, mais bon, si jamais, voilà. Et les, les réponses sur les, les, les sélections et un petit peu sur tout ça, euh, ça date de, du 21 septembre, donc on verra comment ça se passe pour la suite. Euh, assignment, online interview, final interview and medic check-up, late, 21 mai, euh, non, mai 2021. Enfin bon, peut-être que pour l'ANIV, euh, pour mon ANIV, ce sera un beau cadeau. <rire> Bon ben bah, j'espère que cette petite vidéo de, de concernant l'espace vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si jamais vous débarquez sur la chaîne, bah, bah bienvenue. Hein. Je parle pas forcément de, de ce genre de sujet-là, mais euh, mais là euh, voilà c'est quand même exceptionnel. Donc euh, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce genre de petite. Euh de ce petit concours <rire> à taille planétaire. Et puis bah voilà, si jamais euh, vous kiffez les vidéos, le, la bonne humeur, la bonne entente, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, au cas où vous abonner, activer la cloche. Et puis euh, sur ce, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, ciao